Donc voilà tout le monde, donc pour terminer la vidéo donc sur le, la partie unboxing, j'ai tout recalé dans un gros carton. Donc on a la paire de bottes, le compteur GGR, les deux paires de gants plus les deux protections individuelles, les sous-gants, les, sous les yeux durs de potassium, ce à quoi évidemment on rajoute des packs de piles. Donc, des piles euh, A4, enfin des AA, vous savez, les, les plus standards, là, comme ça. J'en mets deux packs parce que, déjà, euh, si jamais il y en a un qui, euh, au bout de quelques mois ou années, est un peu usé ou autre, bah, ça fonctionnera peut-être pas forcément direct. Et dans le cadre où, justement, on a des problèmes de, de radiation, eh bien, les déplacements seraient euh, complètement bloqués. Du coup. La logique voudrait que on est toujours dans la prévoyance, du coup on garde un rechange entre guillemets de piles, un jeu de change de piles, ce qui nous permet d'avoir une autonomie plus longue et également d'être euh, au cas où, euh, voilà, de préparer ou alors de pouvoir être utilisé sur d'autres appareils ou de l'électroménager, n'importe. Ce à quoi donc et puis là c'est le, le masque facial hein, que je vous ai montré. Ce à quoi je rajoute juste pour le fun au cas où. Entre guillemets, une autre tenue, donc la tenue euh, Alphatec, la jaune que vous avez vue. Et une autre... Euh, un autre gant, euh, un autre masque facial, Voilà, comme ça en vrai, on a deux tenues complètes avec masque facio, euh, tenue. Et au cas où, il y en a entre guillemets une troisième où il y a juste la tenue. Et euh, bah, c'est tout en fait. La tenue, c'est tout. Donc voilà, et bien, sur ce, euh, et, bien, et bien, voilà. <rire>